Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitec. Alors, on est en déplacement aujourd'hui, vous l'avez vu. Quelle est la différence entre marbre, granit, quartz, céramique Tous ces plans de travail de cuisine, il y en a dans tous les sens. Alors, on peut vous expliquer, on vous explique régulièrement, mais je voulais venir vraiment vous montrer des pierres, vous montrer à la source ce que c'est. Alors, on est chez un importateur de pierres dans notre région, on est chez Cromarbo avec Bruno. Bonjour Bruno. Bonjour Thomas. Merci de nous recevoir. Alors, explique-nous ton boulot, 4 générations Quatre oui. générations, c'est incroyable que vous faites ça. C'est quoi exactement votre boulot Alors depuis 80 ans, on sélectionne les pierres pour embellir l'intérieur des gens. Donc les cuisines équipées, les plans de travail. Les, les plans de travail, travail principalement. principalement. Oui, voilà, non, il y a aussi d'autres destinations, mais principalement, oui, principalement, principalement les plans de travail. Alors, première chose à faire, c'est chez toi, ça va de la carrière. Donc tu vas sélectionner les pierres en carrière. En carrière et dans les Syries, donc dans les pays transformateur. Ok, de, le, du monde entier, il y a des zones entier. plus... Il plus... ne faut pas se le cacher, l'Italie reste le, le pays qui transforme des pierres d'Italie, mais aussi du monde entier. Espagne, Portugal, France, euh, d'Inde aussi, et il y a beaucoup de matériaux qui viennent d'Afrique et du Brésil. Alors, la question que beaucoup de gens se posent en magasin, c'est quoi la différence entre le marbre et le granit Sans rentrer dans des, dans des détails trop géologiques, on va... Euh, euh, reprend ces deux catégories. Dans la pierre naturelle, il y a le marbre et puis il y a le granit. Le marbre, il y a du calcaire dedans. C'est une autre formation géologique que le granit, qui ne contient pas de calcaire. C'est fondamental parce que ces deux pierres vont donc se comporter très, très différemment à l'usage. Le granit est une roche magmatique de plus en profondeur, si je ne me trompe pas Souvent plus foncée que le, que le marbre euh, D'un look quand même très, très différent, oui. Euh, C'est une roche qui ne contient pas de calcaire magmatique et qui est souvent uni. Beaucoup, beaucoup de granits noirs sont utilisés oui. pour les cuisines, mais on a aussi des granits colorés, des granits mouchetés. Euh, ça dépend un peu d'où ils viennent dans le monde. Est-ce que le marbre est plus fragile que le granit C'est la bonne question. <rire> Parce que là, derrière nous, c'est du marbre. Toutes du ces marbre. pierres comme ça qui ouais. sont magnifiques, là on voit que ceci, le lilac, vient, vient de Turquie. Oui. Est-ce que tu marques la provenance C'est quand même sympa à dire. Est-ce oui. que c'est plus fragile que le granit Oui. Le marbre est plus fragile que le granit, donc pour les cuisines, parce que c'est ce qui nous occupe principalement aujourd'hui, Thomas, c'est euh, plus délicat, donc il faut être plus prudent et il faut vraiment avoir une bonne information. On place quand même du marbre en cuisine. Bien sûr, il, faut de... il faut se méfier de quoi alors Il faut savoir que le, la pierre va évoluer, donc euh, à l'usage, elle va se tâcher plus facilement parce qu'elle est plus poreuse, et, par sa composition chimique, elle va réagir aux agressions acides. Qu'est-ce qu'on a comme acide dans les cuisines voilà, C'est ça le problème, en fait, dans les cuisines. Le citron, le vin, le champagne, pour ceux qui en boivent. Euh, la sauce tomate La sauce tomate, oui. Alors, qu'est-ce que le marbrier peut faire pour protéger son marbre Donc, le granit, il l'hydrofuge, donc il le protège par au-dessus, mais qu'est-ce qu'il oui. peut faire pour protéger le marbre Alors, le marbre, le marbrier va mettre un produit hydrofuge, comme tu viens d'en parler, qui va protéger euh, le, la pierre, donc le La marc, surface, en fait. La hein. surface, c'est un produit d'imprégnation qui va empêcher les liquides de rentrer trop vite et qui va permettre à la personne qui entretient son, son plan de travail de nettoyer. Tout à fait. Okay. Hein euh, il est évident que ce produit n'est pas 100% garanti. Il faut fait. le refaire Non seulement il faut le refaire, mais il ne faut, il, il faut pas non plus croire que euh, ça va diminuer la vitesse de pénétration dans la pierre mais ça ne va pas l'empêcher totalement. Alors, on a parlé du produit Hydrofuge pour vraiment protéger la surface de son plan de travail. Mais s'il y a une attaque acide, ah, sur un granit ou sur un. l'hydrofuge n'y fera rien. Donc, donc on hydrofuge, a un il va empêcher donc les liquides de rentrer. Il va protéger, mais il ne va jamais euh, empêcher la réaction chimique de l'acide contre le calcaire. Donc, on veut une belle pierre. Oui. On veut une pierre unique, parce que c'est vraiment unique. Ce n'est pas qu'on court un risque, mais on doit savoir qu'il y a un entretien. Maintenant, comment entretenir son plan de travail à long terme Comment fait-on Donc, si on a choisi un marbre, oui. si c'est qu'on a été attiré par l'esthétisme du marbre et qu'on a été averti que cette pierre va évoluer dans le temps. On va, le marbré va l'hydrifugier pour empêcher les taches de rentrer euh, et le, le, le particulier va nettoyer ça à l'eau claire et refaire de temps en temps une application de produit de refuge. Voilà, mais les tâches d'attaque calcaire, il devra vivre avec. C'est ce qu'on que... appelle la patine, Thomas. C'est comme ça. C'est une patine du temps, voilà, voilà c'est la patine voilà. du temps. Le problème... Donc ensuite, il y a eu le, le granit, le marbre qui était des pierres naturelles. Alors pourquoi est-ce que le quartz a été inventé à ce moment-là C'est quoi l'origine Qu'est-ce que le quartz, ça fait qu'il y a autant de succès au niveau du quartz Parce Les que... couleurs Parce que je te défie de trouver un marbre ou un granit vert-pomme tout uni. Voilà. Ok, donc en fait c'était ça, parce que maintenant on revient dans les veines, donc là maintenant on est dans une phase dans la cuisine où les veines sont en train de revenir, on veut du naturel, mais il fut une époque où on pouvait avoir des... On voulait des choses complètement blanches et sans aucun Tout à fait. défaut, parce que défaut c'est important, c'est pas un défaut, une pierre n'a aucun défaut. Une pierre elle est comme elle est, elle, elle, elle a été formée pendant des millions d'années voilà. au cœur de la terre, elle est extraite par nos soins, et dire qu'elle a un défaut ce serait presque ne pas la respecter. Elle a des particularités d'aspect. Elle peut avoir des, des, problèmes, euh, euh, des problèmes mécaniques, euh, dans le sens où... Une grosse veine, une poche, Plutôt etc. une cassure, des choses comme ça. Ouais. Euh, mais, mais tout ce qui est esthétique, on l'aime ou on ne l'aime pas. Tous les goûts sont dans la nature. Est-ce qu'on peut poser des casseroles chaudes Alors je vais faire toutes les matières. Un, sur le granit, est-ce qu'on peut poser des casseroles chaudes la plupart des granites. Je vais parler d'un accident, je ne le conseille jamais. D'accord, toujours pose plaque etc. C'est comme on ne coupe jamais ouais. directement sur des granits. Pourquoi Parce que pour la pierre naturelle, le problème le plus euh, important, c'est le choc thermique. Oui. Si la pierre est très froide et que vous mettez une casserole très très chaude, ça peut avoir des problèmes, ça peut avoir des problèmes au niveau du choc thermique. Euh, maintenant, euh, euh, comparé au composite de quartz qui contient de la résine, des résines polyester, le composite de quartz, lui, va se décolorer avec les grosses chaleurs. Donc là, non. Donc, le, le granit, peu de risque, mais il faut éviter. Le marbre, là, il faut vraiment éviter de mettre du chaud dessus, même s'il peut avoir la même réaction que le granit. Voilà, mais ouais. le composite, là, il y a vraiment un risque. Par contre, la céramique, il n'y en a pas. il n'y a pas de problème. Pourquoi C'est quoi exactement la céramique à ce moment-là C'est de l'argile avec différents pigments euh, qui est cuite à très très très haute température. Au-delà de 900 degrés Au-delà de 900 degrés, oui. Donc ça veut dire que la casserole n'atteindra jamais ce qui a réussi à cuire la, euh, la céramique. La céramique va résister à toutes les températures. Alors on va quand même aller voir un peu, pour découvrir un peu ce que la nature nous a déposé chez Oui, ouais, volontiers. On va voir un peu différentes pierres. Alors ça par exemple, euh, Thomas, on est devant un marbre, euh, donc pierre calcaire excessivement décoratif, euh, un cadeau de la nature. On se demande comment c'est possible que ça sorte de terre comme ça. Ici, on est devant un marbre excessivement particulier. C'est avant tout un cadeau de la nature. Ça vient du nord de l'Inde. On a pris la pierre et on a passé une brosse dessus. Toutes les parties tendres se sont un petit peu creusées et les parties euh, plus dures sont restées en surface. Et ça nous donne cet effet euh, tout à fait fou de, de nature brute. Cette trace comme ça dedans, Alors ça, ce sont deux tranches qu'on a sciées et puis qu'on a ouvert comme un papillon et on a fait, les, on a fini les deux faces. On pourrait croire que cette grosse veine est un défaut parce que elle arrive dans un coin et elle, elle rend la tranche relativement irrégulière. Mais en la travaillant à livre ouvert, on parle de parfaite imperfection. Alors, la particularité de ton boulot ici, c'est tu ne reçois jamais deux fois la même tranche Ou tu as quand même allez, des veines qui sont semblables On ne reçoit jamais deux fois le même bloc. Un bloc, il est extrait dans une partie de la carrière. Si on revient quelques mois après pour choisir un deuxième bloc, un troisième bloc, il sera dans une autre partie de la carrière parce que les carrières évoluent. Donc, ces tranches que vous voyez là, elles sont uniques. Dans le même bloc, on les retrouve, évoluantes, mais on les retrouve, mais on ne les aura plus jamais après. Ça veut dire qu'en mettant de la pierre naturelle chez vous, vous mettez un côté nature. Un côté unique aussi. Unique. Là, on est dans la céramique. Alors, on va en parler tout de suite. Tout d'abord, un petit, une petite parenthèse au niveau des épaisseurs. Le marbre, l'épaisseur normale que tu reçois, c'est oui. combien 20 mm, 30 mm 20 mm. Le granit 20 et 30 mm. 20 et 30 mm. Et 30. La céramique la céramique, il y a un peu de tout. Il y a 6 mm. 6 mm, mais, mais on pas. Pour les, okay, on ne l'utilise pas pour les cuisines. Au, mu, on au pour mur, les, Pour les parements verticaux. Il y a 12 mm. Maintenant, on fait des, des, des dalles de céramique de 3,20 m par 1,60 m. Et en 12 mm. Ce qui nous permet de l'utiliser pour les cuisines. Et c'est pleine masse, ceci. souci. Hein c'est complètement pleine masse, dans le sens où. Oui, oui, c'est pleine masse. Maintenant, Plus le chaud. design. Le design, on peut regarder par ici, il y a des. Il y a des euh, design qui ressemble à la céramique classique comme on a au sol et puis il y a des designs qui imitent la pierre naturelle. En fait, on pourrait imaginer que les gens se disent OK, j'adore l'idée du marbre, j'adore le dessin, oui. mais j'ai peur. Oui. Et je veux quand même garder une cuisine aussi. J'ai des enfants, etc. J'ai pas envie de... Dès que quelqu'un approche de mon plan de travail de risquer, on peut à ce moment-là conseiller d'autres matières oui. qui peuvent supporter température, etc. Et, ça, et, qui, a... et qui ont le look euh... Du marbre. Du naturel. Voilà. voilà. Fait. En fait, l'idée, pourquoi on a inventé ça, c'est en fait pour, au final, recréer ce que la nature a créé. En fait, voilà, c'est ça. ça oui. On a fait un scan de très très jolies tranches de marbre qui existent, ou de granit qui existe, et on l'a imprimé sur de la céramique. Tu penses qu'il y a un jour un risque que les carrières s'épuisent définitivement De pierre naturelle De pierre naturelle. Non, je ne le crois pas, parce qu'on en trouve tous les jours, on découvre des nouvelles carrières. Donc, ça arrive. En Belgique, il y avait beaucoup de carrières oui. de marbre. En Belgique, maintenant, il n'y a plus que deux, trois carrières de marbre. Toutes les autres sont épuisées ou fermées pour cause de sécurité. Alors, il y a une pierre qui est très spéciale. Oui. Tu m'as dit rétro. Rétro-éclairable. Et c'est du marbre. C'est du marbre. Il y a ce qu'on appelle l'onyx, mais il n'y a pas que l'onyx qui nous euh, donne ce qui nous, qui nous intéresse. Il y a ce qu'on appelle aussi un granit qu'on appelle Patagonia, qui est une, un caprice géologique, on va dire. Allons voir. On va le voir. Alors Thomas, ici. Alors je voulais, c'est ça. Alors on est ici sur un quartzite avec du quartz pur. Donc c'est un, une construction géologique complètement invraisemblable. Ça c'est incroyable. Hein. Avec euh, ce qu'on appelle des feldspaths et ici du quartz pur et qui nous permet de faire des réalisations euh, où on joue avec la lumière. Et ça c'est euh, fabuleux, c'est extraordinaire, extraordinaire oui. Eh bien voilà, on a fait le tour un peu de, de tes marbres, de tes granites, de tes céramiques, de tes quartz. Merci beaucoup Bruno. Merci Thomas. De nous avoir accueillis ici dans ton entrepôt, c'est une caverne Alibaba. Ouais. <rire> Véritablement, c'est magnifique et effectivement, tu as raison, tu le dis très bien, la nature fait, fait des merveilles. Fait des merveilles. Merci à toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Ça sort un peu des, des sentiers battus, mais c'est important de vous expliquer exactement les différences dans toutes les matières de plan de travail. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, laisser des commentaires, plus d'infos dans la description. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et même Twitter. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao